ni ne s'aime, ni ne moissonne Et notre Seigneur qui nourrit Ne valez-vous pas Notre Dieu, ce merveilleux et glorieux Père Saint Dieu, de vivre pour toi, de pouvoir t'exalter chanter le chant de Sion pour ce que toi tu es Seigneur Mon Dieu nous te remercions vraiment de tout notre cœur Béné richement mon précieux frère Cet enfant Christian Seigneur Merci parce que tu es vraiment notre Dieu Nous nous résistons car nous pouvons te louer ainsi Père. Ben, parce que tu es digne d'être adoré Loué de tout notre cœur mon roi Oh Dieu que tu reçoives la gloire qui t'est due mon sauveur Merci encore pour ce moment Donne-nous encore des temps ainsi par ben, oh Dieu Que nos cœurs se donnent davantage à toi Père Saint pour que tu sois élevé encore davantage. Que dans nos cœurs n'y que toi, mon bien-aimé Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment béni, Père Saint-Dieu, la grâce d'avoir des frères, des sœurs, Père Saint-Dieu, un peuple qui est, qui était soumis, mon bénémoine, Père du et qui marche à la clarté de ta face, mon roi. Nous nous disons merci, Père Saint-Dieu, à toi pour la gloire, pour ce que tu fais, Seigneur. Sois béni encore ce soir, mon bénémoine, Père, Père Saint-Dieu, de nous avoir accordé la grâce d'entrer dans ces lieux, mon aimé Père du dieu et de prendre part à ce que toi tu fais, Seigneur. Béni chaque frère, bénis chaque sœur aussi, Père. Ben, nous pensons beaucoup, Père Saint, à tous nos bien-aimés frères et sœurs, ceux qui sont connectés encore ce soir, qui sont aussi dans les îles là-bas, Père Saint Dieu, là, les îles la Réunion, partout, Père Saint Dieu. Seigneur, ils sont tellement nombreux et les témoignages que j'ai reçus ces dimanches aussi, ben, Père Saint Dieu. Oui, mon cœur a été touché, par ben, de voir que nous avons, ils sont tellement si loin, mais ils sont connectés et apprécient ta parole à toi, mon sauveur. Jésus, mon roi, aide-nous à être droit et correct, Seigneur. Sois donc béni et glorifié encore ce soir. Merci pour le Cantique. Seigneur, merci pour l'adoration, béni Père Saint-Dieu, merci aussi pour ton peuple qui t'a prié Père Saint-Dieu, merci aussi pour la requête que tu as aussi exaucée Seigneur, nous te disons merci encore Père Saint-Dieu, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, merci pour ce que tu es pour nous Père, car nous t'avons demandé cela Père et glorifiez ton nom Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment bon de louer Dieu. Amen. Nous sommes ce peuple-là qui sommes déterminés à pouvoir lui donner la gloire. Amen. Oui, c'est merveilleux de pouvoir réellement aussi se réjouir dans sa présence, sachant que le Seigneur notre Dieu, sur au milieu de la louange, il aime qu'on puisse l'adorer, il aime qu'on puisse l'apprécier, l'adorer, le glorifier en connaissance de cause. Et quand on sait effectivement pourquoi, la gloire et l'honneur lui, lui reviennent. Alors nous, nous savons effectivement aussi de quelle manière il faudra vraiment lui dire merci. Et chanter aussi les chants des Sion pour sa gloire. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, d'être revenu parmi nous. Merci, que Dieu soit béni d'avoir gardé aussi là-bas. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Qu'il bénisse aussi notre sœur Françoise. Vous la connaissez, non <rire> C'est toujours mon frère Victor. Il, il secoue la tête. Bon, ma soeur Françoise, si tu es où, lève-toi lève comme ça, on te voit quand même par notre voix là, notre soeur Françoise. Un frère Victor, il est content. Que Dieu te bénisse. Ah oui, c'est normal, mon frère. Que Dieu te bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver aussi ensemble. Et surtout, comme la Bible dit, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Il faut qu'on apprenne aussi, comme la Bible dit, que nous devons porter aussi les fardeaux les uns des autres. Pleurer avec ceux qui pleurent et aussi se réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Ce sont toujours des moments très difficiles Lorsque on perd quelqu'un dans sa vie, en fait. Quelqu'un qui parle. C'est à ce moment-là aussi que nous aussi, nous réalisons qu'un jour viendra si. nous avons l'impression que bon, ce jour ne pourra pas venir, mais tout de même, peu importe, mais il viendra quand même. C'est que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous rentrons chez nous. Pour le monde, effectivement, si c'est le commencement de douleurs et de difficultés. Vraiment, notre Dieu est vraiment bon. Mais quand on est encore sur la terre, on est aussi attaché les uns les autres aussi. Perdre quelqu'un, c'est toujours un vide, peu importe ce qu'on peut penser ou dire, mais ce sera toujours un vide quelque part. Même si cette personne ne vous aimait pas, que vous ne le sentiez pas, mais quand même, savoir qu'il est parti, c'est quand même un vide. Notre sœur Christine, la tante des enfants, vous la connaissez, non Sœur Christine, vous la connaissez C'est la grande sœur de la sœur Angèle. Non, elle est vivante, Saint christine <rire> mais c'est son petit frère. Donc, parce qu'elle et puis son petit frère, et c'est son petit frère donc qui est donc décédé, hier. Yeah. Cela s'est passé donc à Kinshasa, et elle... Elle est donc enveillée, elle se trouve effectivement chez elle, à la maison. Je pense que tout un chacun de nous, quand on est dans des circonstances comme ceci, nous savons par la grâce de Dieu ce que nous pouvons faire. Pour euh, la sœur qui a perdu effectivement un membre de sa famille, la présence de tout un chacun de nous aussi, c'est une grande consolation. C'est pour ça que nous allons prier pour que le grand consolateur, oui. c'est lui qui s'est consolé mieux que nous, dont la présence est toujours requise pour réjouir en fait le cœur. C'est celui-là que nous devons invoquer, demander grâce pour qu'il puisse consoler notre soeur, consoler aussi les enfants, parce que c'est leur oncle. Ils ont perdu aussi. Que le Seigneur vraiment soutienne et ici encore. Nous allons prier. Tendre Père et Précieux Sauveur, Père nous nous tenons devant ton trône de grâce. C'est devant des situations comme ça que nous réalisons que vraiment vanité est vanité, tout est vanité, parce qu'à la fin l'homme doit quand même quitter sa famille et même les biens qu'il a, le monde dans lequel il se trouvait Seigneur Jésus et il va partir à un voyage dont il ne sait pas tellement très bien où est-ce qu'il va. Et ceux qui sont restés, Seigneur Jésus, ils sont dans les larmes parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Oh Jésus mon roi. Ils se posent des questions, est-ce qu'on pourra le revoir un jour, où est-ce que est qu'est-ce que, qu est qui pourra se passer, Seigneur C'est cela, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te prions, toi, qui console le cœur, dont le nom est consolateur, mon roi. Puisse vraiment consoler notre sœur Christine, Père Saint-Dieu. Consoler aussi les enfants qui ont perdu leur oncle, Père Saint-Dieu. Et consoler aussi la famille, mon bébé, mon père de qui est restée là-bas. Seigneur Jésus, nous te supplions que tu puisses vraiment te souvenir de cette famille, mon de ma saint Dieu, et d'accorder vraiment cette consolation dont ils ont tellement besoin. C'est vrai que nous sommes touchés tous dans notre cœur de voir que un frère ou une sœur, peut-être, a perdu quand même un membre de sa famille ou quelqu'un est parti aussi, Seigneur, que, oh, père saint Dieu, et c'est là quand même des moments douloureux, nous te prions de pouvoir consoler et de pouvoir aussi pour voir aussi, Père Saint-Dieu, pour les enfants qui sont restés, la famille qui est restée, Seigneur, c'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui prend soin des orphelins. Nous te demandons grâce encore, ma de Père Tibissant. Sois béni et glorifié. Merci de ceux que tu es vivant, que nous t'avons, Seigneur, parce que tu es notre consolateur. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons. Aye dans les scènes d'écriture dans le livre de Proverbe au chapitre 26 Proverbe chapitre 26 Proverbe 26 et nous lisons verset 11 Proverbe 26, verset 11, il dit, Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient donc à sa folie. Amen. Tendre Père et précieux Sauva, nous devons te dire merci encore pour la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta maison pour entendre ta parole. C'est vrai Seigneur, c'est vrai, tu l'as dit avec vérité, Père Saint-Dieu, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de ta parole à toi, Père Dieu. Il nous a aussi dit aussi que, oui, que nous sommes à toi et que mon peuple meurt par manque de connaissances et tu veux que nous apprenions davantage de toi pour que nous sachions comment te servir et comment marcher aussi avec toi. Pourquoi en regardant, nous puissions nous poser la question est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile Pouvoir réellement poser la question est-ce que je reflète effectivement la chose C'est pour ça que nous demandons grâce d'être avec nos pères. Pardonne et soutiens-nous. Je demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on ne va pas être très bon. ce que médecin aussi donc, dans, dans ce livre de Proverbes, effectivement, nous venons de lire euh, quelque chose qui est quand même assez frappant. Dans cela, et on nous fait part, effectivement, d'une comparaison. On nous dit que, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Déjà, l'image. Quand on voit cela, on se dit, mais ce n'est pas possible de vomir, en fait, la chose. Parce que quand on a vomi, c'est parce que c'est vraiment la chose qui te rendue malade. On n'était pas bien d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, nous voulons vraiment regarder et comprendre effectivement, mais de quoi s'agit-il en fait Parce que rien que l'image de ce qu'on nous donne effectivement, de voir hein, un chien qui fait boue et qui vomit, et puis il fait un tour là-bas, il marche effectivement, et puis il revient encore. Revient encore pour manger encore le vomi. On s'est dit, mais alors, c'est que ce chien, il n'a rien dans la tête. Dans le livre de Deux-Pierres, je pense que c'est cela. Disons, Deux-Pierres. Chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, on nous dit, verset 20, 2 Pierre chapitre 2, verset 20, il nous dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, vous voyez les tableaux Parce que je pense que tout un chacun de nous okay, qui sommes assis, aujourd'hui, dans cet endroit où nous avons tellement adoré, loué Dieu, nous comprenons pourquoi c'est merveilleux d'adorer ce Seigneur Jésus-Christ. Nous l'appelons notre Seigneur et notre Sauveur. Donc nous comprenons, et ça c'est quelque chose qui ne doit pas nous être échappé, nous comprenons vraiment pourquoi nous sommes assis à cet endroit, et que ce soir, dans les années passées, on pouvait s'asseoir dans un moins un bar ou quelque part comme ça, effectivement aussi, en télé, pour pouvoir peut-être écouter la musique du monde, ainsi de suite, effectivement, faire tout ce qu'il y a, à pouvoir faire. Mais nous avons choisi de pouvoir venir dans un endroit comme ça. Et cet endroit dans lequel nous nous trouvons, nous nous disons, nous croyons, effectivement, c'est un lieu qui est en rapport avec Dieu. un rapport avec le salut la grâce que Dieu nous accordé. parce que nous disions nous étions perdus mais le Seigneur nous a trouvés et il nous a cherché. parce que ni moi ni toi je pense que personne parmi nous ne l'a cherché c'est que dans un moment de Trouble dans notre vie, on ne savait pas, pas, pas quoi faire. C'est à ce moment-là qu'une lumière bien. C'était qui C'est le Jésus de Nazareth. Et Dieu te bénisse. Pendant que toi, tu t'occupais de tout ce qui était à toi et penser ce qu'il y en a, lui, il ne t'avait pas, il n'était pas tellement loin. C'est ça, c'est ça qui touche le cœur en fait. Parce qu'on pensait qu'il nous avait abandonnés. Nous nous souvenons encore, mon frère et ma soeur, dans les psaumes 139, bien que tu étais dans les ventes de ta mère, jamais il t'avait abandonné. Tes yeux me voyaient. À quel moment ils se sont retirés Ils ont été toujours là. Parce que quand tu es sorti, il dit tous les jours qui me concernaient, ils étaient tous inscrits. Donc il n'a jamais... Et c'est la vérité parce que quand nous pouvons entrer dans les scènes d'écriture, parce que nous sommes martyrs aujourd'hui, je pouvais vous le montrer combien, à la fois que la personne était ignorante, il dit, mais tu ne te rendais pas compte que c'était moi qui pourvoyais à ton huile là, c'est écrit frère et soeur. Mais tu ne faisais pas attention, c'est écrit. C'est la vérité 100%. Je le lirai à un moment. Donc, quand hein, tu pavanais ces siestes-là, à différents endroits-là, il était toujours en train de pouvoir. Quand tu étais sélectionné là, ce n'était pas toi, c'était toujours lui. Parce qu'à à ce moment-là, tu dit Mais, mais comment cela se fait-il Il y avait quand même beaucoup, tout ça, mais, mais on vient, on me regarde, toi, viens, me dit :« Mais pourquoi moi Parce que lui, il était Amen. toujours Amen. là, éveillant. Et c'est pour ça que quand nous avons eu à pouvoir être éclairés parce que la, la lumière est venue, donc il, on nous a parlé de ce que c'est Jésus a fait pour l'homme, pour l'humanité. Euh, euh, vous savez, la Bible nous fait savoir, c'est ça qui est touchant aussi. Dans Ephésiens chapitre 2, je pense que c'est ça. Vous le lire avec moi. Ephésiens chapitre 2, oui, c'est cela, Regardez cela. Il dit, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. J'y étais. Tu y étais. Nous étions. Alors il dit, selon le prince et la puissance de l'air de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, que Dieu soit béni, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair. Vous entendez cela Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme... Donc on vivait comme on voulait, effectivement, on n'en avait rien à faire avec lui. Euh, non, on n'en avait rien à faire. Mais cependant, écoutez très bien, mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a. Donc vous voyez, nous là, nous étions de leur nombre, mon frère. Alléluia. Mais étant avec eux dans ces conditions-là, l'amour de Dieu était sans toi. Oh, je l'aime. C'est merveilleux, frère. Que Dieu te bénisse richement. J'aime bien quand tu rentres là-dedans avec autant d'amour. Je prie pour toi. Mais vraiment, même si c'est une seule personne qui répond à l'adoration, toi, continue. Amen. Mon frère et ma soeur, nous devons donner gloire. Amen. Ah oui, oui, oui, oui, frère. On n'a pas besoin de ce qui... Non, non, non. On a besoin des hommes faits, des femmes qui ont un caractère pour les servir. Et ça, que Dieu te bénisse, ça, on doit l'avoir, frère. Là, là, là, là, là, les choses ah c'est fini frère on doit la voir Jésus Christ notre Seigneur doit recevoir sa gloire Amen. son honneur il m'a sauvé il m'a frère et moi je dois fermer ma bouche non, non j'ai pas besoin de toi ici pour ça non, non frère non Amen. moi j'ai besoin d'un frère d'une sœur quand tu le regardes il loue tellement Dieu Amen. que ça te donne la soif mon frère Amen. vous êtes les de la terre Amen. pas les goudrons, les cèdes de la terre et quand je te regarde, toi, comment tu adores Dieu, j'ai le désir de pouvoir encore plus prier Dieu. Mais que je te vois là. Non, non, non, non, on n'en a pas besoin ici. Dans les passés, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais maintenant, là, mon frère, même s'il faut, on peut vous chasser d'ici. Alléluia! Vous, vous trouvez ça que ce n'est pas possible? Frère, une fois, deux fois, trois fois, à quoi tu nous sers? Tu amènes la lourdeur simplement. Tu, parce que tu marches avec des démons. Mais vous ne vous rendez pas compte, frère. Je vous ai dit qu'on va parler de démologie, non On va en parler. Vous ne vous, vous rendez pas compte de ce que vous, vous trimballez. Nous, ici, nous adorons. Nous chassons les démons. Et toi, tu mets les trimballes et tu restes là avec, pour marcher avec. Non. Non, monsieur. Non, non, non, non, non. Ah oui, mon frère et ma soeur. Nous sommes appelés à chasser les démons. Oh, Alors, avec... ah, il nous dit <rire> au chapitre 2, il nous dit donc Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur le combat de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec et puis il dit, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, il a fait pour toi. Pas pour les autres. Prêtez bien attention, c'est absolument important. C'est pour ça, quand nous parlons tout à l'heure, je ne peux pas arriver à pouvoir être... Pour admettre que toi en tant qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, après tout ce que le Seigneur a fait pour toi, qu'on vienne encore te supplier toi pour pouvoir adorer Dieu. Et tu trouves que les pasteurs ils exagèrent en disant que je peux même vous demander de pouvoir quitter l'assemblée de ça. Et vous trouvez que ça ne peut pas se faire. Tu pouvais dire mais gloire à Dieu, qu'on le fasse même parce que si on adore pas le Seigneur, on adorerait qui non, mais c'est vrai. Je... Non, non, je... De vous, je l'attends. Alléluia. S'il faut qu'il porte peut... bon, bon, Non, non non non. Mais non, non. non, non, non. Parce que moi, je l'ai dit. Donc, de vous, là, j'ai à d'avoir un feu qui sort. Parce que il doit... Et vous vous rendez compte que même quand même tu étais formé dans les seins de ta mère pendant que les autres ont avorté et pendant que même ta maman voulait t'avorter et elle a tout pris comme médicament, toi, tu n'es pas sorti. Frère, que j'ai du pain ou pas du pain, Jésus de Nazareth, je ne sais pas ce que je peux lui donner. Merci, c'est pas assez. Ma vie n'est pas assez. Qu'est-ce que je lui donnerai? Alors, s'il si m'a accordé la grâce d'avoir une bouche, d'avoir un cœur, ne fût-ce que ça. Je veux l'aimer. Que ce cœur-là puisse l'aimer. Que cette bouche puisse le louer. Amen. Oh, que son sein nom soit béni. Amen. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de puissant. Frère, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, les démons, on doit les chasser. Amen. Toi frère, toi soeur, il faut arrêter de collaborer avec des démons. Amen. Ne donne plus jamais ta main aux démons. <rire> que Dieu nous aide. Ah mais, continuons dans le... Alors il dit... Il c'est il a dit, il a dit, il a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait frère ensemble dans le lieu céleste. Frère. Frère, frère, frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Regardez très bien. Ça, avant que toi et moi, nous l'ayons même choisi. Parce que quand il est ressuscité, toi et tu t'es encore né. Mais lorsqu'il est ressuscité là, mon frère, mmh. toi aussi. Donc le Seigneur, en nom que son Saint-Nom soit béni. Il a fait tout ça avant même que ton Père et ta mère te mettent au monde. <rire> Alors, c'est pour ça que. Dans les... Ah oui, c'est. Ah pardon, il est 20h40, je vais m'arrêter. C'est pour ça que nous voyons oui, l'apôtre Paul. Vous vous souvenez Cet homme qu'on frappait, qu'on a. Vous savez, vous savez même qu'on on a... l'a tellement battu qu'on a voulu le faire parce qu'on voulait le faire mourir, on l'a fait descendre par un panier dehors. Mais il sort, il se met debout, il dit, mais qui nous séparera Est-ce que vous comprenez il dit, mais la mort met un gars. Jusqu'à ce qu'un homme puisse arriver à ce niveau-là, c'est qu'il a compris. Non, non, non, non, non, non. La valeur de ces Jésus. C'est merveilleux de voir ces tableaux. Ces Jésus ont le frappé. Alors qu'il était innocent. Mais en fait, ce sont les coups qui te revenaient. Qui me revenaient. Mais oui, bien sûr. Il ne disait absolument rien. Il est digne de douceur et d'un calme extraordinaire. Ça perturbe même des gens comme Pilate, effectivement, ils étaient donc perturbés aussi, ainsi de suite à 20h41. Et c'est ça, mon frère et ma soeur. On ne peut pas te supplier, toi, soeur. C'est pour ça que je dis, je trouve anormal d'avoir, effectivement, comme il disait dans sa prière, des boulets. Si toi, tu es un ici, et que tout le monde, loue Dieu, effectivement, t'a été toujours cimenté, je pense que tu t'es trompé d'adresse. J'ai loué l'éternel Alléluia Amen, Loué avec, avec moi Amen, Amen, Amen. Amen. Oye, oye, oye, oye. Amen. Jésus m'a sauvé Amen. Alléluia, oui Jésus m'a sauvé Amen, Amen, Amen. Ah. Amen. Quel bonheur hein. Amen. Quel bonheur hein. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous remplisse. Lève-nous, nous allons <applaudissements> Tendre Père et précieux, nous voulons vraiment te dire merci de tout notre cœur, mon roi. Si je ne te loue pas aujourd'hui, qui pourra te louer, Père Saint-Dieu Seigneur mon roi, tu as donné la vie, Père saint Dieu, tu m'as accordé la grâce. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, Seigneur. Tu m'as lavé, tu m'as ramassé, Père saint Dieu. Tu m'as donné une famille, Père saint Dieu. Mon Dieu, je ne sais comment te dire merci. Quand tu peux regarder ce que toi, tu as fait, ce que tu fais, Seigneur. Oh, le nombre est tellement si grand. Je te remercie encore pour ta bonté, mon Soba. Je te remercie encore pour ton amour, mon bien aimé Père saint Dieu. Et pour tes compassions encore. Aujourd'hui encore est un jour de grâce et, et je te prie, Père Saint-Dieu, de pouvoir nous aider. Je te prie encore davantage, Père Saint-Dieu, de pouvoir nous soutenir, Père. Mon âme te loue et mon âme te glorifie pour ta bonté, Seigneur, pour la, la grande compassion que tu manifestes à, à notre endroit. Tu es Dieu et tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. À toi la gloire, garde ton peuple, Père Saint-Dieu. Ils sont vraiment précieux à tes yeux aussi, mon bébé, Père Saint-Dieu. Parce que nous sommes à toi Créés par toi mon béni, mon Père son Dieu Pourquoi nous pratiquons Les œuvres que toi tu as préparées d'avance Jésus Christ mon Seigneur mon roi Le Jésus de la Bible mon Père Sois béni et sois Exalté mon bénéme Père son Dieu Glorifié mon roi Oh que ton nom soit toujours aimé Seigneur, le cœur de ton peuple à toi béni et Père de son Dieu Que nous prenions plaisir à pouvoir T'aimer Seigneur, prenons plaisir à pouvoir T'obéir, à pouvoir te servir encore davantage, mon roi. Tu es notre lumière. Tu es notre vie, Seigneur. Louange et honneur à toi. Merci pour la bonne santé. Merci pour le soutien, mon Père Père Saint-Dieu. Merci pour le secours. Tu es le secours qui ne manquera jamais. Oh Dieu, est la détresse, pour chacun de nous, bénévole Père Saint-Dieu. Notre sauveur. Et notre Dieu. Merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais ce soir. Ce soir, nous te disons encore merci. Nous voulons nous donner à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a que toi qui doit être aimé, Seigneur. Il n'y a que toi qui doit être glorifié et adoré, mais servi encore davantage, mon roi. Je te suis vraiment reconnaissant, mon sauveur. Oh, Dieu du ciel, nous voulons nous séparer de, de tout ce qui ne te glorifie pas, Père Saint-Dieu. Comme tu as dit, oh Dieu qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, Jésus, mon roi, tu es Dieu, mon bénévole mon Père Saint-Dieu. Je te loue, je t'exalterai, Seigneur. Merci. Garde ton peuple encore ce soir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Garde nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, oh Dieu. Je te remercie parce que tu es notre protection, tu protèges aussi le nôtre, Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. A... Merci pour ta bonté, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que, oh, merci que tu sois le premier dans notre cœur, mon roi. Nous puissions te désirer, t'aimer davantage et te servir. Père nous importe, mon roi. Mais tes possédés, c'est plus que tout sur la terre, mon sauveur. L'Oange et honneur à toi. Béni soit ton nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton nom que tu as accordé la grâce de pouvoir porter, Seigneur, oh Dieu. Oh, merci, mon Jésus. Louange à toi. Béni sois-tu. Garde ton peuple et protège les personnes, Dieu. Je ai ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. rien, je te... Je suis avec toi. ce suprême tiens ma foi la son Jésus mon sauveur et garde. Je ne suis jamais tout seul